Tout le monde, C'est Weeman, oui, content de vous voir. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon Gorios Geddos que j'ai fait pousser. J'ai fait pousser deux graines de cannabis différentes de Gorios Geddos. Donc, le phénotype numéro 1 et le phénotype numéro 2. Euh, y a-t-il des différences Écoutez, ça a été les deux semences de cannabis que j'ai eu le moins de grammes, les moins productifs en grammes. Euh, le Gorios Geddos numéro 1, 54 grammes. Et ce qui était particulier avec ce Gorilla Skittles là, c'est qu'il a poussé carrément en sativa des feuilles très très très minces. Pour ceux qui ont suivi l'évolution de Magro avec la lumière Spider Farmer SF-4000, l'ont très bien vu. Euh, les deux plantes étaient vraiment différentes. Le phénotype numéro 2, très petit, trapu. Un, un petit gros, tandis que le sativa, euh, plus élancé, mais vraiment les feuilles très, très, très minces. Aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, euh, on va fumer un peu des deux, on va fumer un peu des deux. Euh, Celui-là, le phénotype numéro 2, c'était vraiment le plus beau visuellement. Euh, il y avait du mauve dans les cocottes. C'était vraiment... Euh, très impressionnant, euh, pour les yeux, c'était très beau, mais pour ce qui est du goût, écoutez, c'est du Gorilla, numéro 4, Gorilla, du Original Blue, du Original Blue, c'est quoi? C'est du GG4, du Gorilla Glue. j'aime le GG4, et puis donc le GG4 été mélangé avec le Sgittles, le Sgittles, je connais pas ça, mais quand on regarde la description du croyez-le ou oh, pas, c'est du Grapefruit. Un produit au pamplemousse qu'on a bien aimé avec Souvenir, GG4 Pamplemousse de Souvenir. Et puis, l'autre, c'est du Grape Ape. Je connais pas le Grape Ape, mais si on appuie sur le Grape Ape, sur les flics pour savoir c'est quoi, là, je sais qu'on s'en va très loin. Là, on s'éloigne du Sguerose qu'il y a dans le Gorilla Sguerose. Mais, je veux, juste vous savoir, je veux juste que vous sachiez que le Sguerose est fait avec un produit au pamplemousse et du Grape Ape, donc Grape Ape, ça doit être fraisin, et le Grape Ape est fait avec du Mendocino Purps. Donc, il y a un peu de Mendocino Purps, le Purps de Grill. il est loin, il est loin, mais j'aurais peut-être pensé qu'il y a eu une petite touche de ça dans une des deux euh, semences, un des deux phénotypes, mais on est loin. On est loin d'avoir un goût de Gorilla Glue numéro 4, on est loin d'avoir un goût de Mendocino Purps, on est loin de tout. Euh, écoutez, écoutez, euh, comme je vous ai dit ici, le, le numéro 2, c'est vraiment le plus beau. C'est celui-là que je mettais le plus de photos sur mon Instagram. C'est lui qui me faisait un peu flasher, si vous voulez. C'est sûr qu'ensuite, quand j'ai coupé les deux plans, euh, il y a eu la période de séchage. Ça l'améliore le visuel des cocottes. Euh, ensuite, il y a eu le, la période de curing. On dirait que ça se stabilise. On dirait que la, la cocotte elle, elle revient un peu mieux mais c'est sûr que c'est pas aussi beau que la journée juste avant qu'on coupe notre plan. Quand on regarde la description de du Gourious Gettles sur les flics, c'est vraiment très intéressant comme arôme. On nous dit, écoutez j'ai juste trouvé le mot, euh, ils disent chocolat et un bouquet de fruits. Moi au début je disais t'es heureux quand tu sens T'as le goût que ce soit du chocolat tu sais Mais c'est le fruité à l'extrême euh, Moi je pensais que c'était plus fleuri à l'extrême euh, Le fruité je pensais vraiment dans le Skittles avec le pamplemousse le Grape Ape le Grape Ape c'est fraisin Tandis que le Original Glue le GG4 c'est vraiment un, un plus un goût là, de un genre de un, un, un, un goût différent du Pink couche mais c'est un genre de couche là, qui est extrêmement agréable. Mais j'ai aucun des deux. J'ai aucun goût de GG4. Euh, aucun goût de, de, de couche. Aucun goût de. de, de ce que j'aurais aimé avoir. On va euh, aller sur Instagram. Écoutez, euh, j'ai mis une photo sur euh, mon euh, Instagram de mon Gorilla's Girls numéro 2. Je sais pas si vous voyez.. Euh, on va pas très bien comme ça non c'est vraiment pas la meilleure façon là, de montrer ça là. non non non non non euh, je pense qu'on va prendre le temps de regarder ça à la caméra Il y a plusieurs personnes qui veulent pas que je fasse de montage euh, mais je vais vous montrer la différence entre les deux j'ai eu des vraiment des belles grosses cocottes du euh, gorillas Ghetto numéro 2 tandis que mon sativa. Euh, plusieurs petites. C'est sûr que c'était ma première grow, euh, ça n'a pas été euh, ma grow la plus efficace, <rire> et puis euh, on va s'améliorer. On regarde ça immédiatement ensemble. Voici la superbe cocotte euh, de mon gorille numéro 2, mais comme je vous dis, c'est vraiment plus beau avant qu'on coupe. Là, C'est vraiment le produit final. Malheureusement, je n'aime pas le goût euh, tellement que je ne suis même pas capable de faire un joint au complet. Euh, J'en ai donné à plusieurs de mes amis. C'est vraiment partagé. Il y en a qui l'aiment beaucoup. D'autres, l'aiment pas du tout, du tout, du tout. Donc, vous voyez ici, là. Je sais pas si on peut voir, là, quand même, les... Il y a un petit peu de mauve, là. C'est sûr que c'est peut-être pas évident comme ça, là. Mais Maudit qui a perdu de... De sa beauté. Donc, je vais vous montrer maintenant le Goris dos numéro 1, celui qui a poussé vraiment en sativa. Vraiment, vraiment différent. On va reculer un peu. Vous voyez un peu la différence de grosseur des cocottes un peu là comme ça donc j'espère que vous voyez un peu la différence cocotte euh, très dense très dense là il est un peu sec là je, je, pas, je me suis pas euh, occupé assez là, de mon gorios gados euh, il est trop sec ce serait peut-être l'occasion d'utiliser un boost, une pochette d'humidité qui doit traîner en quelque part avec tous les boosts que j'ai dans les produits de la SQDC. Donc je pense que c'est le, le moment, le moment euh, d'y goûter. J'enroule un immédiatement. Il n'y a pas de montage vraiment, euh, le joint n'est même pas encore roulé, ça fait euh, 5 secondes que j'ai pesé sur stop. Donc euh, ce que je vais faire avec vous, c'est que le Gorios Ghettos, euh, celui en sativa, Bien, on va l'essayer au oh, vaporisateur, le Mighty. Et euh, pour ce qui est là, du Gorious Ghettos numéro 2, on va fumer un joint ensemble, mais j'en fumerai, en, en fumerai pas la moitié. Malgré qu'ils euh, sont toujours dans des contenants de vitres, donc le curing euh, travaille toujours. Euh, je l'ouvre à l'occasion. L'humidité pas encore... Euh, L'humidité n'est pas bonne, mais... Euh, je, je, je peux pas te dire qu'il est moins pire, là, mais je ne l'aime pas. Le Gorgias Goros numé numéro 1, on va émietter immé immé immé immé ça immédiatement. Un petit peu moins, moins fort, là, en tant qu'arron, mais celui-là en terpène pff, il doit être fort, mais c'est pas les terpènes que je voudrais avoir. c'est n'est pas euh, les bonnes terpènes. Parfait, donc j'allume mon Mighty. J'ai acheté un usager. Hein? J'ai un petit peu de la misère là, avec la lumière ici. Il faut que je l'incline un peu pour voir là, la température. Donc, 399 plus 1 égale 400. Excellent, excellent. Donc, j'ai émietté une petite quantité que j'insère ici. Donc, est allumé, c'est en train de chauffer. Je vais me dépêcher. Donc, alors, on sait que ça ne brûle pas, mais ça fait juste chauffer. À une température juste assez forte pour avoir les vapeurs des terpènes. Chaque terpène, la myrcène, humulène, cariophyllène, linalol, chaque terpène euh, s'évapore à une température différente. Quand on met la température plus élevée, ben, on ramasse toutes les terpènes. Donc on a un petit buzz là. Euh, un buzz plus fort que si on mettrait la température plus basse. Si on mettrait la température plus basse, on chaufferait pas. On ne serait pas capable d'évaporer de, de, toutes les terpènes. Donc, le buzz serait très léger. Je vais prendre une petite puff avant même que la température soit atteinte. Moi, je vais y aller avec le, le, le fruité parce que sans la description, j'aurais dit fleuri. Puis pour le chocolat, moi c'est terreux. c'est. <coughs> bon, moi c'est. <coughs> ah c'est pas, c'est vraiment différent. De ce qu'on retrouve à l'expédition. Ils viennent de vibrer. On vient d'atteindre le 400 Fahrenheit. Ah, c'est goûteux! Ah, c'est goûteux! Mais vraiment pas là, dans la bonne direction avec Weedman. Il me reste encore trois graines de cannabis à faire pousser. Mais présentement, euh, j'ai un plan de Gorillaz Ghettos qui est en train de pousser avec ma Vipar Spectra. Vous savez très bien, ma troisième grow euh, qui pousse avec deux Glouki et un Pink Donc, on va voir si le troisième Gorillaz Ghettos va ressembler. Un petit trapu comme le 2 ou un sativa comme mon numéro 1. Et c'est le numéro 3 qui est en train de pousser sous la lumière Vipar Spectra XS1000. Ah, ah non, c'est. Euh... <coughs> terreux fruité, là, pis le terreux embarque sur le fruité, puis le fruité embarque sur le terreux, pis... Ah, que j'aime pas le Gorios Guedos que j'ai fait pousser. Euh, je l'aime pas du tout. Malgré qu'il y a du mauve. Euh, ça veut pas dire que c'est bon parce que c'est du mauve. Pis c'est pas le mauve de Purple Cush, là, c'est... C'est du Grape Ape, là, qui, qui, qui goûte pas le raisin, mais... Oh my God! Ok, on va mettre ça de côté. <rire> J'ai mis mon doigt ici, c'est très chaud. <rire> on est live. Non, on n'est pas live, mais presque. Donc, euh, je n'arrive pas encore à prendre une coupe de puff, mais euh, c'est vraiment pas mon, mon, mon style de cannabis. Là. Euh, non, non, non. Donc, on va faire ça, faire le ménage, serrer en même temps. Parfait, parfait. Donc, euh, le restant là, de mon Gorillaz Galos que je pas utilisé dans mon vaporisateur. Il y a des petits morceaux dans mon, euh, dans mon plateau. Je mets toujours les restants là, dans un contenant. Euh, tout ça, c'est tout du cannabis que j'ai pas aimé. On parle ici là, du Gelato d'Exo. On parle ici du Gelato de Pure Laine. Tout ce genre de produits que j'aime pas se retrouvent là dedans donc les restants ici que j'ai pas aimé de mon Gorios s'en va dans ce contenant euh, des fois quand ça va mal, euh, que ça veut dire ça quand ça va mal euh, quand, quand j'ai moins de cannabis ben j'utilise ce cannabis là euh, quand j'ai euh, un joint et qu'il me reste, qu'il me manque juste un, un petit peu de cannabis à place de réouvrir euh, un contenant, de l'insuffler, puis de commencer à émietter euh, mon produit, bien, je prends une petite pincée euh, dans mon contenant de cannabis que j'aime moins. Et puis, vu que c'est une petite pincée, bien, ça passe. Je peux euh, le passer, économiser de l'argent. Je ne suis pas obligé de jeter aux poubelles le cannabis que j'aime pas. Je le mélange avec du cannabis que j'aime. Mais vraiment un peu pour pas tout scraper le joint que j'aime de, de Ethos Glue, par, par exemple. Donc ici, on va y aller. On va prendre euh, du Gorilla's Goodles. Faut que je me drogue pour vous. Pas évident. Se droguer dans une journée de congé. Donc on émiette ça. c'est... ça goûte quelque chose qu'on qu a déjà connu, mais... Euh... Ah que j'aime pas ça! Ah que j'aime pas ça! Moi, je mettrais ça dans un parfumé fleuri. Euh... C'est pas mon style, du tout, du tout, du tout. Vraiment hâte de voir le Gorios Geros numéro 3. Euh... Ça va être un troisième phénotype. Ça va être la première fois que je fais pousser un troisième phénotype même variété euh, toutes les fois que j'ai fait pousser le deux phénotypes. On parle ici du Gorios ghedos 1 et 2. On parle ici du Kush CBD 1 et 2. Et finalement, le Purps, le 1 et le 2, les trois variétés avaient des différences. C'est vraiment formidable. On achète un paquet de 5 graines de cannabis et les cinq graines de cannabis, ils vont avoir des petites différences. Ça sera pas la même chose. Je trouve ça incroyable. J'adore la nature. C'est formidable. C'est ça une chasse. C'est ça une chasse au phénotype. Après avoir euh, fait pousser mes 5 glouki ou mes 5 pink couches de Barnis Farm, si j'aime beaucoup, beaucoup le pink -couch de Barnis Farm, on sait que le pink -couch de Barnes Farm n'est pas pareil comme le pink -couch de San Rafael ou le pink d'une autre compagnie comme Grell. On le voit très bien à la SQDC que les 5 ou 4 pink couches sont vraiment différents. Pourtant, ce sont tous des pink couches. Donc, quand je vais tester mes 5 graines de cannabis de pink si je vois qu'il y a du potentiel et que j'aime ce style de pink là mais que j'ai peut-être pas atteint le, le meilleur de ces 5 pink -couch là peut-être que je vais racheter encore 5 graines de cannabis de pink de Barney's Firm, encore, pour faire une chasse encore plus euh, exhaustive. Donc, je suis en train de... Prendre mon temps en train de rouler ce joint-là. Mais euh, ça sert absolument à rien. Euh, je je l'aimerais pas. Là, je peux pas payer sur pause pour aller me moucher. Hey bro, ça n'a pas de sens. faut jamais me moucher. Là, je suis tout en train de rouler le mal. Mal rouler le joint. Je m'applique pas, là. Eh, hey, le gros, faut jamais me moucher, le gros. Hey, je suis de retour. Écoute, je suis en train de penser à ça. Euh, je vais rouler un joint du Gorios Galos numéro 1. Je pensais, avoir, je pensais avoir enlevé toutes les poils de chat. Je vous le dis dans mes prochains gros, là, la, les Wet Panties, il n'y aura pas de poils de chat. Je vous le dis, j'ai fait vraiment attention. Vous avez vu ça, mes Wet Panties, comment ils sont beaux? Vraiment incroyable, hein, quand même. Hein, j'ai quatre Wet Panties, la variété Wet Panties. C'est du... C'est quoi le wet panties? Il y a plusieurs personnes qui se demandaient, là, c'était quoi la, la génétique, c'était quoi les croisements. Euh, ben c'est du French panties avec du Blueberry French Toast. C'est euh, ça? Oui, exactement. Du Blueberry French Toast avec du French panties. Je pense c'est ça. Mais là, c'est ça. Je veux, euh, parce que j'ai juste vaporisé le Gorillaz Gatos numéro 1, puis je veux en fumer un avec vous. Comme ça, on va voir les effets. Est-ce que c'est vraiment une plante sativa qui donne un buzz sativa? C'est ça je veux savoir. Parce que c'était clairement une plante sativa. Mais si on va à l'université du cannabis en Colombie-Britannique, ils nous apprennent, c on me, me l'a dit, que même si la plante pousse en sativa, elle va peut-être te donner un buzz indica. Ce n'est pas comment la façon que la plante va pousser. Mais je sais qu'on a toujours dit ça. Même moi, je parle comme ça. Ah, c'est un buzz sativa, on a un buzz indica. C'est le une première grow à ma vie, de ma vie, on va pouvoir le, voir la différence. Donc là, je vais égrainer un Gorillas Guttles. Numéro 1, qui est vraiment, vraiment, clairement poussé en sativa. On va le fumer. Parce que là, vaporiser, je n'ai pas assez vaporisé pour avoir un, un buzz complet. On va prendre un papier OCB. Pour voir le chat qui est euh, très à l'aise en arrière de nous. de spéciale pour euh, revoir les chats dans le décor de Willman. Bon. La vidéo n'est pas terminée. Il faut fumer ça. Attendre un peu. Voir si le buzz est satisfait. Puis après ça, je vais fumer le numéro 2 puis je vais faire des grimaces, mon homme, parce que... Ouf. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, c'est intense, mon homme. N'oubliez pas, aujourd'hui, il y a deux autres vidéos sur YouTube. Celui-ci, c'est le premier sur trois. Le troisième, là, va être très tard. Là, ça va être le GMO de Spinach. Sûrement, là, vers euh, 11h minuit. <cười> Parfait. Le moment est très attendu. On va fumer un cannabis qui a poussé en sativa. Et ensuite un qui a poussé en Indica. Puis pourtant les deux, c'est la même variété, Gorios Gittles. Il va y avoir un Winman rencontre cette semaine. Soyez attentifs. Et vous connaissez. Vous connaissez, plusieurs d'entre vous le connaissez le YouTuber que je vais rencontrer. Ça va être la première fois euh, que ce YouTuber passe chez Winman. Et c'est pas la première fois que j'ai rencontré ce YouTuber. Donc, euh, un YouTuber qui fait des gros, comme Winman. Donc, ça va être très, très, très intéressant de regarder un Winman rencontre avec un YouTuber que plusieurs d'entre vous connaissent. Un YouTuber qui fait des gros. Euh, Ce n'est pas un YouTuber qui parle des cannabis de la SQDC, mais plutôt là, un gars qui parle de gros. Gorgeous Giddles! Numéro 1. Prête, pas prête? On y va. Il goûte, là, 10 fois moins gros que le numéro 2. Je te dis, il goûte vraiment moins fort. Moins intense, ça, euh, le goût. Le, le, le, le fruité chocolat qui, d'après moi, c'est genre... Le fruité, c'est floral, puis ton chocolat, c'est de la terre. Là, ça commence à être dégueulasse. Ce que j'ai hâte, euh, qui est intéressant, puis j'ai de l'espoir... Oh! <coughs> j'ai de l'espoir avec... Euh, mes trois autres graines de cannabis de Gorillaz Giddles euh, en espérant qu'il y en ait un qui goûte le chocolat en, en, en espérant qu'il y en ait un qui goûte euh, un meilleur euh, bouquet de fruits tropicaux que ce que, que, que j'ai en ce moment euh, ça peut pas être pire, ça peut pas être pire, j'ai vraiment hâte de voir le résultat des trois autres Gorias Giddles C'est ça du chocolat. C'est le fruité floral qui, qui, qui casse tout, man. <coughs> Goût-tu chocolat. Ah, c'est que j'aimerais ça dire oui, man. Mais ça, c'est terreux. Lui, peut-être chocolat, mais c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas, bon. pas bon. Je ne recommande pas mon propre cannabis à personne. Malgré que c'était le plus beau au visuel quand il a poussé. Faut faire attention, hein. Des fois, on voit des belles cocottes, des belles photos. Mais, ça veut pas nécessairement dire qu'on va l'aimer, hein? Le pot, c'est du pot? Non! Du weed, c'est du weed? Non! Il y a des différences. Il y a des différences. Vous savez très bien. Euh, il y en a qui goûtent bon, il y en a qui goûtent pas bon, il y en a qui bossent pas, il y en a qui bossent beaucoup. Il y a beaucoup de différences. C'est pas du pot ou du pot? Non, non, non, non, c'est pas tout pareil. C'est pas tout pareil. Pas fort, euh, ça c'est pas du 20% de THC là. Non, non, c'est pas du 20% de THC là. Non, non, vraiment pas. Je te le dis, vous avez vu la vidéo du bobo CBD, qui est environ 8% de THC et 10% de CBD. J'en ai, ai, ai, ai fumé beaucoup, beaucoup, beaucoup là, dans le mois passé. Euh, c'est bien meilleur que ça, puis je, le buzz est meilleur. Euh, écoute, 8%, 8, 8 de THC, trois fois, j'ai dit trois fois. Je ne euh, sais pas si c'est à cause que l'autre faisait une bonne job avec le CBD, mais ça ici, là, si tu es un buzz sativa pour vrai, Puis ça serait genre un 12% sativa. C'est pas un gros indiquant, en tout cas. Est-ce que l'Université de la Colombie-Britannique est en train de nous induire en erreur? Parce qu'en ce moment, euh, c'est un buzz euh, hybride sativa pareil que j'ai, je trouve. Pas trop, trop écrasant, là. Ah, ah c'est goûteux, pas bon, man. Là, je goûte. J'en ai vraiment, vraiment pas fumé beaucoup de ce cannabis-là. Vraiment, j'ai fumé même pas la moitié d'un joint. Je, je le dis, j'ai tout, tout fumé mon boba couche numéro 2. J'ai fumé beaucoup, beaucoup de boba numéro 1. J'ai tout fumé mon couche couche. Euh, mais j'en ai pas fumé de ça. Puis là, là j'ai eu une pause de pamplemousse. là. Pure pamplemousse. J'aime pas ça, le pamplemousse, moi. Mais, oh... Non non non, goûteux, goûteux, si tu veux un point positif, goûteux, mais là, c est, c est, ça ne goûte pas bonne affaire. Ça goûte pas ce que je veux que ça goûte. J'ai acheté ces semences-là trop rapidement. J'ai vu Gorilla Glue numéro 4, mélangé avec du Moi, je voyais juste le Gorilla Glue numéro 4. C'est pour ça que je l'ai acheté. Si c'est du Gorilla Glue numéro 4, numéro 4 mélangé avec du Sûrement qu'il va y avoir des petits goûts de Gorio numéro 4 là-dedans. Tu vois que je déparle en acier. C'est du pot de pareil, là, dans le sens que je suis gelé. Mais. Euh... Je pense que l'expérience qu'on est en train de faire en ce moment, de fumer une plante sativa, une plante qui a poussé en Sativa, l'expérience qu'on est en train de faire en ce moment n'est pas convaincante. J'ai. Parce qu'on sait qu'une plante sativa ne va peut-être pas donner nécessairement un buzz dit sativa. Mais en ce moment, j'ai l'impression que c'est ça que ça me donne. Donc, ce que nous apprennent l'Université Colombie-Britannique, je ne suis pas encore convaincu présentement. J'ai hâte au jour où ce que je vais faire pousser une plante en sativa et qui va donner un buzz indica. Là, l'Université de la Côte-Britannique va avoir raison. Donc, on n'a pas fini de faire des gros chez Winman. Donc, euh, peut-être que dans l'avenir, le futur euh, nous dira euh, si cette fameuse Université de la Côte-Britannique a raison. Parce que présentement, euh, mon sativa me donne un buzz sativa. que ce cannabis là est pareil comme mon zombie skittles ça c'est le gorilla skittles j'ai fait pousser un zombie skittles euh... on dirait qu'il y a plusieurs goûts différents dans chaque puff euh... ça doit pas être une réussite là, euh, comme gros euh... j'ai des passes terreux là, des passes pamplemousse des passes de c'est vraiment mélangeant, mélangeant ce cannabis-là. Donc, il est pratiquement terminé. Je, ça va être le premier joint au complet que je fume de ça. Ou peut-être le deuxième. Euh, je n'ai pas fumé trois joints de Gorios Giros numéro 1 dans ma vie. Euh, je, je vous le dis, je vous le dis, c'est la première fois que je fume ça au complet avec vous. L'autre, j'en ai jamais fumé au complet. Je suis pas capable. Je suis pas capable. À moins, il y a un miracle qui a eu du curing là. Euh, Incroyable, là, j'ai jamais fumé un Gorillaz Ghost numéro 2 au complet. Jamais. <coughs> bon, là, il me faudrait une petite gorgée, là. Là, j'ai soif. J'ai soif. À chaque fois que je paye stop, ça, on se fait Bon. Le joint est roulé, donnez moins 30 secondes quand même. Mais euh, je suis engourdi dans le visage, je suis un peu engourdi. Euh, vraiment là, dans le, le. devant de le visage, là, vraiment euh, buzzé. Tu vois, il y a une petite réaction dans le visage. Euh, encore là, tout le devant de mon corps. Le devant de mes jambes, tout le devant. La moitié de mon corps est comme un peu, là, un peu.. Euh, basé un peu engourdi euh, c'est pas la première fois que je dis ce genre de buzz là hein? la moitié de mon corps part en avant euh, c'est un mal de dos, ce n'est pas le cannabis à utiliser euh... ouais ouais ouais ouais ouais alright c'est un peu le buzz que je pourrais te décrire puis c'est un peu euh, quand même énergétique comme je te dis euh, j'aurais aimé j'aurais aimé que l'Université de Colombie-Britannique ait raison euh, mais présentement je considère un buzz Sativa avec ma plante Sativa. Donc, euh, je vais être encore plus à l'aise de vous parler. Hey, je veux un buzz Sativa! J'étais mal à l'aise de vous dire ça, vu que je pensais que l'université euh, avait 100% raison. Peut-être qu'il y a des exceptions. En tout cas, peu importe. On va continuer comme ça. Euh, ma plante Sativa m'a donné quand même un buzz Sativa. Est-ce que, est que l'eau va donner un buzz vraiment différent? Parce que je trouve que je suis quand même assez éveillé, assez énergétique. Là, avec vous, on va le voir, on va voir si, vraiment, vraiment là, j'avais d'autres plans, j'avais des perps, des boba j'avais un zombie, j'avais un, un White Widow, Super Skunk. Puis lui, là, c'était vraiment le plus petit, le plus indica que tu peux avoir, vraiment. Donc, il serait supposé, il serait supposé d'être euh, un boss différent, parce que présentement, je suis quand même assez là, euh, énergétique. Ok, je vais moucher. Je prends une petite gorgée, dessus. Désolé. J'ai même pas le temps de prendre mon souffle et puis je suis avec vous. Le 2. Le Indica. Hein, Indica, c'est comment la plante elle a poussé? Une plante qui pousse Indica, c'est vraiment plus court, plus petit, plus, plus trapu aussi, plus large. Comme je vous ai dit tantôt, un petit gros. Puis en plus, Gorias, Gorias, Gorias, Gorias, c'est écrit sur les flics. This Gazi strain. Du tout. Du tout, du tout, du tout. J'ai été mal chanceux. J'ai été mal chanceux dans mes deux premières semences, dans mes deux premières graines de cannabis, dans mes deux premiers phénotypes. S'il vous plaît, allez voir euh, ma grow avec la Spider Farmer SF 1000 que je fais pousser mes 4 Wet Panties. Allez voir aussi mon autre grow avec la Vipar Spectra XS 1000. Euh, je fais pousser un Pink Kush, je fais pousser deux Glouki et un Gorios Ghettos, le numéro 3, la troisième semence. Et puis, il est arrivé quelque chose de dramatique cette semaine sous la Vipar spectra XS1000. Ce n'est pas à cause de la lumière, mais bien à cause du grower. On avait reçu des conseils de Joliette, les punks de Joliette. Winman n'a pas écouté les conseils des punks de Joliette. On sait qu'à Joliette, le numéro un de la SQDC, c'est le jean -Guy de Good Supply. Comment se fier à des gens de Joliette pour des conseils de Gros? Mais cette semaine, il s'est passé quelque chose de très grave. Et ayant écouté les conseils des punks de, de la ville de Joliette, ce drame ne serait pas arrivé. Donc, il euh, faut faire que je prête euh, attention, je fasse attention, que je porte. Euh, J'ai une ouverture d'esprit, que j'aie une meilleure écoute à plusieurs growers. <coughs> Soyez présents à la prochaine vidéo de Vipar Spectra XS1000 pour voir ce qui s'est passé cette semaine. Un drame! Un drame! Dans cette troisième gros avis de Winman. Santé. Ben tu sais quoi, c'est moins pire, man. Moins pire que Blue mois quand je l'ai fumé, mais.. C'est pas bon, man. C'est pas bon. C'est tellement pas bon que j'ai pratiquement pas espoir avec mes trois prochaines graines de cannabis de cette variété-là que j'ai déjà acheté, tu comprends? Et une chose que j'ai appris en, en, en devenant grower, en devenant un cultivateur, là, un, un cultivateur, c'est que je vais toujours acheter des, des paquets de trois graines de cannabis. Et puis si j'aime la variété, ben j'en rachèterai d'autres. De toute façon, quand on regarde souvent, de trois à cinq, il n'y a même pas de rabais. Fait que euh, j'aime mieux acheter deux paquets de trois, avoir deux variétés, qu'avoir seulement une variété de cinq graines. Tabarouette de la misère avec mon nez aujourd'hui. Le goût s'est amélioré. Le curing, c'est incroyable. Le curing, c'est vraiment incroyable, mais il est, il est dégueulasse pareil. Il est dégueulasse pareil. Mais il est fumable. Avant, j'étais pas prêt à fumer ça, man. Mais, euh, il veut se rapprocher du fruité chocolat, là. puis moi j'aimerais ça en maudit qu'il goûte fruité chocolat, mais encore, là, j'ai pas le goût, je trouve, je trouve que c'est, fruité parfumé, puis le chocolat, là, ch chocolat avec de la terre dedans, là, pas le de meilleur chocolat, là, t'sais, chocolat bas de gamme, là, t'sais, là. Ah oh, oui, chocolat, deux pour une pièce, là, t'sais. Oh. tu sais. Ah, t'en veux-tu, tu sais, quand t'es généreux, là. Ah! Oh. Donc, c'était euh, la conclusion de mes gorios gallows qui m'ont donné, là, 54 grammes et 46 grammes pour le numéro 2, de 46 grammes. 46 grammes, c'était le plus beau. Il était mauve. Il était givré. Ça a été le premier. Même si c'était le plus petit, ça a été le premier à donner des signes de givrage sur les feuilles. Il était tellement beau. Euh, mais il est dégueulasse. Puis il ne m'a pas donné de grammes. Fait que oublie ça. Ce n'est pas un keeper. J'avais trois clones, des beaux petits plants qui étaient tout, tout beaux. Je les ai jetés aux poubelles. Ça sert à rien que j'ai ça. Il donne pas de grammes. C'est pas fumable. Euh, ça prend de la place dans ma tente. J'aime autant m'essayer avec un no pink pinkush, un autre no glouki. Euh, tu peux pas. Tu peux pas. À un moment donné, tu peux pas. Ça coûte cher l'électricité. À un moment donné, tu peux pas euh, tout garder. Euh, ça m'a pris deux semaines avant de dire je peux pas acheter ça. Je peux pas acheter ça. Je peux pas acheter ça. Puis à un moment donné, t'as un déclic. T'as un déclic. Si tu trouves un, un pink couche que tu vas aimer, ou un, un, un, un, un glouki que tu vas aimer, c'est incroyable. C'est tellement mieux, tu comprends-tu? Donc, euh, tu vas être en retard d'un mois, mais euh, tu vas avoir peut-être un 69 grammes, un 73 grammes que, que tu vas aimer, que tu vas fumer. 2-3 onces. Tu sais, 2-3 onces, à ce c'est 2-3 onces, c'est 400-600 dollars pour la place de fumer du pot que t'aimes pas, pis que t'es hyper ben raide. Fait qu'à un moment donné, tu fais un déclic, pis c'est facile, facile, facile, facile, facile, facile, facile, de casser un plan de cannabis que t'aimes pas, pis de le jeter aux poubelles. C'est facile, FACILE! Mais comme je te dis, ça prend une période d'adaptation. Euh, je leur ai pas donné d'engrais. Je leur ai donné d'engrais une fois, ça m'a coûté de l'argent pour absolument rien après ça, beaucoup de l'eau, de l'eau, de l'eau, il poussait, il poussait, de l'eau, je me dis, je peux pas y jeter, je peux pas y jeter, je peux pas y jeter, je peux pas tuer ça, je peux pas jeter ça. Puis à un moment donné, tu vois des gloukis qui poussent, des pink couches qui poussent à côté, euh, tu dis, regarde, oublie ça, tu casses ça, tu plantes d'autres graines, bobo couche CBD numéro 3, bobo couche CBD numéro 4 et le bobo couche CBD numéro 5 ont pris la place de ces trois clones-là, qui n'avaient pas d'affaires là. Donc, si un jour, tu te pousses tes quatre plants de cannabis et tu coupes des boutures de tes quatre plants euh, en espérant aimer fumer un de tes quatre plants que tu ne sais pas encore parce que tu as coupé des tiges, mais tu attends, tu attends d'avoir de, des fleurs, tu attends d'avoir des cocottes. Là, quand tu as des cocottes, tu les fais sécher, tu fais le curing, mais pendant que tu fais le sécher, pendant que tu fais le curing, tes petites boutures que tu as, as coupées, ils sont devenus des clones. Hein? On sait c'est quoi la différence entre une bouture et un clone. La bouture n'a pas de racines. Le clone a des racines. Donc, tes trois boutures, trois boutures, trois boutures, trois boutures, mettons que tu as été capable d'avoir deux, deux, deux, deux vivants, deux clones, deux clones, deux clones, deux clones tandis que tu n'as pas été capable de faire des racines. Là, tu es rentré avec deux, deux, deux, deux. Tu es rentré à huit. 8 petits plombs. Là, tu fumes tes 4, là. Ils ont fini du curing. Hein? Les 4 plans, là, ils ont fini de curer. Les deux premiers, tes ailles ben Tes ailles ben Le troisième, tu capotes dessus, man. Puis le quatrième, bah... Pas tant que ça, ordinaire, man. Mais le pas ordi ordinaire, là, ben, tu vas le fumer, puis c'est fini. Ça finit là, man. L'autre que tu adores, les clones, tu les fais pousser, tes entretiens, tu vas va les garder comme plantes-mères peut-être, ou, ou tu vas faire pousser ces deux plants-là, puis tu vas avoir des, des, des cocottes, tu Mais les deux taillés au début, là, non, tu tu c'est fini, tu jet. jettes. Ouais, mais là, Winman, euh, je vais les faire pousser, ça me donner du pot. Non, non, non, non, tu vas acheter. Ouais, non, mais non, non, moi, je vais économiser de l'argent. non, non, non, non, non, non, non. Tu vas acheter d'autres graines de cannabis, et puis tu vas planter deux graines de cannabis, parce que là, tu en as un petit trip dessus, tu as déjà deux clones. Là. fait que là, si tu veux faire pousser quatre plants, tu as déjà deux clones, et t'en en manques deux. Tu ne refais pas pousser quelque chose que tu n'aimes pas. Je sais que c'est difficile. Je sais que présentement, peut-être que toi, tu ne fais pas encore pousser... Mais la première fois, quand tu vas faire pousser tes quatre plans dans une petite tente de deux pieds par deux pieds qui est vraiment formidable comme dimension, tu vas tuer les clones que tu n'aimes pas, ok? Ça va te prendre un certain temps, peut-être que tu vas suivre mon conseil et que tu vas le faire automatique, mais si tu n'es pas capable, sois patient, mais il va falloir que tu le fasses, il va falloir que tu le fasses. Il va falloir que tu tues tes clones que tu n'aimes pas. Bon, ben, en primeur avec vous, on va le terminer. On va le terminer ensemble. N'oublie pas de donner un pouce à la vidéo, écrire un commentaire. Très important pour l'algorithme de YouTube. De cette façon-là, plus que de commentaires, plus que de likes, ça donne ma visibilité, mais des, euh, des petites, euh, mes petites vidéos vont être sur le côté. Tu comprends? Ça donne la chance de d'avoir plus de viewers, plus de d'abonnés. Abonne-toi, active la cloche, va sur mon Instagram aussi. Euh, merci aussi à BDK Génétique qui m'a mis dans sa story. J'ai eu quelques abonnés grâce à lui. Euh, merci aussi à RootBase. Merci à Terp Center. Euh, deux euh, personnes euh, très influençantes sur euh, Instagram. Euh, merci vraiment à tout le monde. Nous. Quelle équipe, quelle... Euh, quelle euh, communauté, quelle communauté euh, euh, du cannabis euh, au Québec. Euh, ça a bien commencé en 2018. On se rappelle de Mort Tattoo, euh, qui est devenu euh, le show de Boucan. C'était vraiment incroyable. Il y a eu plusieurs rencontres. Euh, N'oubliez pas de suivre euh, Winman. Il y a 30 vidéos au mois de juin. 30 vidéos en 30 jours. J'espère que vous, vous écoutez les 30 vidéos très important Merci à mes Patreons qui me supportent, hein? www.patreon.com slash Winman. 1,25 1,50 par mois. Pourquoi Pour m'encourager. Pour m'encourager YouTube. Je ne fais pas un sou avec YouTube. YouTube n'aime pas le cannabis. Merci vraiment beaucoup à mes Patreons. Si vous voulez me parler, vous pouvez aller sur Patreon, euh, me discuter. Sinon, il y a aussi euh, sur Instagram, ça va très bien sur Instagram, là je réponds euh, à pratiquement tout le monde, 95% des gens je vous réponds en privé. Donc, euh, si vous voulez me parler, allez sur Instagram, tous les liens sont en bas dans la description de mon lien sur YouTube ici. Là. Donc, euh, je vous laisse là-dessus, deux vidéos ce soir encore, Voir <coughs> un unboxing de Vipar Spectra, <coughs> compagnie euh, que j'aime beaucoup qui m'ont envoyé un cadeau, donc euh, soyez-y pour le unboxing, et euh, vers 11h ce soir, 11h30, j'espère avant minuit, le GMO de Spinach, un produit que, qui fait la vague ces temps-ci, cette semaine à la SQDC. donc euh, Winman, c'est la référence, Winman est là pour vous, donc soyez-y s'il vous plaît, le GMO de Spinach, si vous n'avez pas le, la chance de le voir ce soir, parce que vous allez vous coucher plus de bonne heure, n'oubliez pas d'écouter les 30 vidéos du mois de juin, dont la GMO de Spinach, <coughs> demain. <coughs> Ou ce soir très tard. Je vous adore. Et dans les commentaires, on va écrire... Euh, le cannabis, c'est la vie. All right. Le cannabis... C'est la vie. Je vous adore. Ciao.